Et bien le bonjour Bien le bonjour, bien le bonsoir à toutes et à tous Et, et merci à Jake Ivasound, qui vient de prendre son 13ème mois, donc 4 mois consécutifs, et bien le bonsoir Jake Bonne chasse au dino et au cyborgs Et ouais Bon, euh, je pense qu'on va faire plus, plus de 2 streams hein, sur le jeu, parce que la dernière fois on n'a pas beaucoup avancé, hein. je fais plutôt des quêtes secondaires... Euh, mais bon, au moins ça me permet de profiter du jeu. C'est pas mal. Ça fait des souvenirs. Ça fait très longtemps que j'ai joué. Euh, hop. Du coup, je vais vous afficher le jeu tout de suite. Bon, ça c'est parti. Et hop là. Allez, attendez. Il faut que je mette ça là, sinon je ne verrai pas l'écran. Hop. Du coup, notre petit Far Cry Blue Dragon. C'était bien celui-ci. Allez, prends cette, cette ce là. Alors, euh, on avait fait je crois les trois premières quêtes secondaires. Enfin les trois premières quêtes principales de mémoire. Où on a dû détruire des œufs de dragons. Ah, La sensibilité s'est remise à zéro et ça c'est embêtant. Euh, vraiment je vais le mettre à, à dos. Hop. Allez, on baisse ça voilà. Alors, on en était où euh, Objectif de mission, rejoignez une garnison. Euh, donc on avait déjà débloqué euh, 4 garnisons en notre faveur. On avait fait leur quête secondaire pour améliorer nos armes. Et du coup, c'est parti pour la quête principale. Donc, euh, toujours, un hein, far de la Dragon. Euh, dans l'univers un peu futuriste, euh, à la trône, euh, avec une bonne dose de gun et euh, Noc, de beaux de... Écoutez, un homme, le docteur Carlisle, Allez. aide Sloan à fabriquer des armes biologiques tout en sachant qu'il ne devrait pas. Y a quoi dedans oh, Je sais pas quoi. Y a rien. Oui, vous voulez morts Oui. Assassinat Oui. Pas de problème. Je ouais. sais que c'est une chose terrible à faire. Alors, nous, PPR. Ok. Le docteur Carlyle est au centre chaque main. Un complexe d'armes biologiques situé sur une île proche. Une Hop, déjà deux morts. Il la crête qui surplombe le détroit. Ils ont un deltaplane là-bas. Prenez-le. Objectif, sécuriser le deltaplane. Ouais, Faut que je me remette des touches parce que j'ai des... Voilà, il est pas mort, euh, ouais. Parce que j'ai euh, joué euh, aujourd'hui au jeu euh, qui s'appelle Tinitina et euh, la... Euh, et, euh, Tinitina Borderlands. Je sais pas ce quoi le nom en français, mais en tout cas... Le dernier... Oh là là, on va faire du Deltaplan. Le dernier Borderlands. Du coup, j'ai <rire> plus l'habitude des contrôles, c'est pas les mêmes. Allez, c'est parti pour du Plane. Parti Alors, QD pour incliner le tapane. Diriger vers la gauche ou vers la droite. Ok. Et il faut aller. Il faut aller armes biologiques On essayait de battre les Russes. On espérait que le sang dragon pourrait regonfler nos forces armées. Oui, c'est vrai, parce que nous sommes dans un univers où la, la, la guerre froide a continué longtemps, un peu comme dans Fallout, sauf que là, le Canada a été détruit contre les communistes. Contre tout le monde, Rex. Je crois qu'il est et il est aidé par le docteur Je l'arrêterai, je mettrai fin à son opération, Doc. Personne ne je Hop, allez Avertissement. Oh non, des snipers. Et lance on slalome Et c'est parti ah. Ah. Ah. Bon, alors, quoi Voilà, je suis la sensibilité de ouf Et nul Allez, meurs! Ah, ah, Il est crever, non, c'est sérieux? Bon, toi, toi, déjà, je peux te tuer. Ah, chalote, il prend 0 balle. C'est bon, là! C'est bon, vous meurs! Il est pas mort non plus, lui! Ah, la vache! Ah, non, non il leur prend des de balles! De hein. aussi le aussi. Alors, on bute tout le monde, hein. Euh, attendez. Ah, bon, euh, non, je vais pas prendre le snipe. Alors en plus ça c'est parti, c'est pratique, c'est que.. Hop, toi t'es mort, tu m'embêteras pas. Bouge pas non plus. Hop c'est parti. Donc, bien ça, sûr on gagne on des un... niveaux à chaque fois, hein, comme dans tous les jeux. Oh vous l'avez vu lui, regardez Un cyber crocodile On peut prendre le, le ski. Allez. Oh, on va infiltrer la base pour être le Dr Carlyle. Qu'est-ce qu'il m'a fait oh bah, euh... Du coup, à chaque la fois, on la gagne des niveaux, ce qui est pas mal. Et euh, les niveaux nous donnent des, euh, des grosses améliorations. C'est pratique. Par contre, les bases où il n'y a rien du tout. Euh... Ils auraient pu éviter. Bon, allez, on va nager, parce qu'on est un cyber-soldat. Euh, 4. Ah, c'est vrai, vrai, vrai, pour les tuer, euh, il faut les. Il faut faire les touches de déplacement. C'est vrai, il faut pas appuyer sur F. Euh. Ça, ah, c'est. Allez, le delta plane encore Le delta plane Allez, c'est parti. Ah oh oui, carrément Ah, eux, ils sont embêtants parce qu'ils tirent des lasers. Allez, voler jusqu'à l'île. Euh, on va aller par là... Ah, c'est okay. un... Rendez-vous au poste de sécurité pour ouvrir les portes arrière du complexe. Le code est 1053-9x. Objectif, pénétrer par là. Voilà. et en plus quand je les tue, je récupère automatiquement les armures. C'est parfait. Alors. Démission en plus. On va. Consommable. Ah oui, bah attendez. Je vais le soumis du coup. Votre attention. Oh. La dernière série de grenades est défaillante et ne s'amorcera pas si vous ne prononcez pas le code grenade lente. D'accord, donc là elle est en haut. Elle vient de tuer tout le monde. Mais ça ne s'amorcera pas tant que... Voilà. <rire> On entend les explosions là, derrière. Votre attention. J'ai diffusé par inadvertance le code d'avance de vos grenades sur l'interphone plusieurs grenades, je tiens à m'excuser auprès de ceux que j'ai accidentellement mutilés et ou tués. Ah, D'accord, il s'est fait boloss par les nœuds. Attention, les grenades répondent également au code d'amos. prends ça. <rire> Elle est en train de tuer tout le monde cette débile C'est en train de me <rire> T'as tué tout le monde, cette nouvelle. Ah. C'est bon, On voilà, quand même, <rire> Toi, par contre, je vais te défoncer. <rire> Boum. Allez Hop, euh, récupérons nos munitions et des cœurs, mais si ça sert à rien. Es mort maintenant. Mortel. Je le en dessous. Oh oui, des munitions. Alors, hop. Jusqu'à l'entrée du laboratoire. Du fil. Et du coup, c'est parti. Du coup, après, il faut que j'aurais dû faire les, les, les points avant. Je, ferais, je fais les points secondaires après. Ouais. Oh, Presque. Donc c'est bon. On est... Suis. On est vivant. Alors, munitions. Hop. C'est vrai, vrai que quand je développe. Euh... J'avais des mais quand je développe des. Euh... Vous en faites pas d'un des, des points, je peux avoir Vous des remises exprime. sur les, les munitions. Objectif, éliminer le docteur Carlyle. Bienvenue sergent Rex Power Colt, dans votre dernier hein. jour sur terre. Libérez l'homme <rire> <L 'homme> Kraken <rire> L'homme Kraken, quoi L'homme Kraken est en phase finale d'achèvement. T'as prix de Hardware, bon Action! Ah, c'est vrai, vrai qu'il me fait un feu. Alors. Euh... Ah non, c'est vrai, c'est G. Attends. Ah non, c'est euh... ah. ah pas F. C'est quoi déjà? Euh... Ah, c'est T. Non, Y, y c'est le. Je sais plus c'est quoi les touches de grenade. mes amis on sort qui s'ouvre toute seule j'adore 2007 il y aura une caisse à prendre ici allez on va se mettre en mode signe anti-vidé détecté ouais tirer dessus pourrait peut-être constituer oh, non, une distraction à moins que ça se retourne contre vous. Dans tous les cas, bonne chance. Et bouffe dans ta tête. Parler la Ils les ont vu maintenant. Ah bah non, on va plus loin. Donc, euh, quand tu fais plusieurs fois la, la touche euh, euh, d'attaque au corps à corps, il fait des doigts. C'est très pratique, tout ça. On va se soigner, mais ceci donne ça, c'est qu'il y a un boss sûrement. C'est vrai qu'il faut des sous. C'est <rire> un C'est bien, c'est que quand je les tue, hop, ça me donne un ah, nouveau niveau, c'est cool. Bien sûr, c'est Récupération, Réparation basique expert. Ah oui, c'est bien ça. En gros, quand je vais... Euh... Quand je me réparer, que je n'irai plus de nanomède, ça va me réparer 4 barres de vie au lieu euh, de 3 est pratique désactiver les alarmes comme ça il m'embête plus je demander une augmentation mais je vois pas ouais. demander une augmentation à ton syndic Paf Surprise. alors du coup maintenant il faut tuer Carlyle. Tous morts. Euh, je y réfléchis juste parce que j'ai un petit frise. Alors, Carl, il est où? Oh là, il y a Allez, on avance. Rex, que quelqu'un lui tire dans la tête. Oh non! Oh non La bagarre Ils sont résistants les mec Hop, t'es tiré dans la tête, ça donne plus XP. Oh c'est pas grave, c'est des drones. Attendez pendant que j'ouvre cette porte, Allez-y, docteur ils ont pas l'air de vouloir, euh, attendez. Merde, merde. Ah mais ils sont bas merde. Euh là, ils font quoi Il n'y avait pas un flammeur ah Si il est blanc Hop explosif. Maintenant, voilà oh le flammeur. Il est là-bas. Ah bah non, il a plus de flammeur maintenant. Ça, il petit doigt est à la J'ai ah, plus de munitions, sérieux Nice. Bon, et eh ben c'est parti les mecs. Hop. Hop. Ils sont en bas. J'ai le temps de chaparder. C'est pas mal. Toujours la porte Allez tout que sans CP, il oh, n'y a pas de munitions ici. Ah bah c'était où j'étais? t'étais ah. Il Faut vraiment que je trouve les améliorations rapidement. Euh, ah bah c'est vrai, il est là, là. Faisons plein de munitions. Hop, euh, et euh, on va se heal. C'est pratique, et on va prendre un gilet par balle. Pratique attention, sergent. Vous ben, faites tous les malencontreux et vous libérer mes créations, les morts filants. À moins qu'ils tirent sur les conteneurs et qu'ils dirigent vos morts filants sur l'oméga force. Il s'attaque généralement à tout le monde. Pourquoi vous lui avez dit ça? Voilà, Allez les mecs. Mais on n'aurait peut-être pas d'histoire. Objectif. Prenez la vie. Espèce de crête. Vous croyez vraiment que me tuer résoudra tout Le projet est connu. L'autre qui faut assez de sang en et de roquettes pour contaminer le monde entier Doc. Lawn a réuni tout ce qu'il lui faut pour lancer les roquettes. Je vais vous chercher avec un hélico. Vous rigolerez moins quand mon homme Kraken sera opérationnel. Là, ben, c'est vraiment les années 80. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ils donnent pas d'XP eux. Hein non. Bête putain. Ah. Je te tes grenades. Paf. Paf. Allez, maintenant donnez-moi vos sous. Putain, mais faut que je regarde les touches parce que j'ai envie de balancer des grenades, mais je vais... Mais c'est plus grand-feu. Alors attendez, je suis me le 17. S'en anomène, maintenant. Ah, d'accord. Et gagner une barre de santé en plus. Ok. Euh, les touches, les touches, les touches. Euh, contrôle personnalisé. Lancer grenade. Ah, c'est vrai, c'est la molette Ah non, c'est pas. Ah. C'est le d. Qu'ai-je okay, fait? Trop personnalisé. Lancer une grenade, Molette. Et j Ah oui, c'est vrai. C'est l'heure Molette du milieu. Alors, allez. Je suis un moment dessous, vous. C'est une mission de. Oh. J'adore ces conneries. Moi, je n'ai pas un succès euh, sur Uplay. Euh. Oh, J'avais pas vu. Hein. Alors, l'homme Kraken, on va le défoncer ou quoi Voilà. La place du mort nous oh, on les va scientifiques belles. ont résisté ceux qui n'étaient pas avec carly oui j'ai un coup de pompe énorme blague allez hop, hop. On chercher à fond. Vous n'êtes qu'un cyber rat, prisonnier de mon cyber pièce. Oui, c'est bien. Donne-moi mes munitions, s'il te plaît. Merci. Donc là, il va y avoir deux dragons. Un forceur gravitationnel détecté. Il peut inverser la pesanteur pour vous projeter en l'air. Wouhou C'est magnifique Et là Votre heure est arrivé. Le vergent Rex Power Gold. Est-ce que l'homme craque est prêt Impossible l'homme Kraken Impossible d'obtempérer. Le mécanisme des portes du laboratoire est défaillé. C'est vraiment nul. Je repère un point faible dans le sternum du dragon de son. Oui, je sais, moi aussi. Visez la lueur sur sa poitrine. N'oubliez pas, oh. Rex. Accroupissez-vous et faites le plein de cybercoeur. Bon ne détourne pas l'attention des dragons de sang avec des cider ils le grilleront vivants <rire> Allez. Votre micro est Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Bon, allez, on va soigner. Ça va être chaud. Oh ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Oh. Allez, allez, allez, allez mec. Régale-toi. Ah mais c'est vrai, j'ai les munitions. Voilà. Allez. Euh, ensuite, euh, ensuite, ensuite des mines. Ah, oh, je suis mort. Mais ouais, mais les mecs ils sautent sur mes mines aussi. Ah, j'aurais dû prendre. Bah ben oui, non, je suis bête. Allez on y va on est bientôt fini Attrape, t inquiète, t inquiète, t inquiète, t inquiète. Attrape mon grand Voilà pour toi Hop, Attrape, Allez peut en fait, tu vas te faire une petit... Allez Voilà Oula Oula Oula Oula ou oh, Non, non, il faut pas que je meurs. Allez Allez allez C'est bon Maintenant, je vais vous défoncer. Allez Hop C'est bon 5 000 XP, ah oui, quand même! Il est vraiment le mot automatique. Il est où le chien? J'ai vraiment pu peur, quoi. Donnez-moi des munitions! Je récupère tous mes cybercœurs que j'ai perdu, comme ça me donne de l'argent aussi je crois. J'ai que mes cybercœurs Alors on va suivre du coup. Hop. Réparons notre main. Bon travail Rex. Quand vous prenez feu, criez à votre personne. Ah. Une... D'accord. Ah bah je suis retourné. Eh, ah si oui c'est ça, j'ai gagné un niveau. Ouais ouais parce que euh, le doc est amoureux de nous. Alors appuyez sur R pour recharger rapidement n'importe qui pseau le fusil sniper en visant avec une canine une barre de santé. Poussez-le en appuyant sur... Un pour réchauffer chaque mission. Oh c'est pas mal le doigt. Canine de de santé en plus, il met des dégâts. C'est moins de dégâts des attaques d'animaux qui m'énervent si vous faites un frère, la de ici. Et... Oh, c'est ça. Euh... Nouvelle compétence, chargeur à lunettes. Oh ça, ça, je veux. Donc, ça doit être... Ah non, c'est... Dans laquelle... Allez okay. à ses coordonnées. Alors euh, là il y a euh, ces coordonnées là. Alors par contre avant je vais aller faire les garnisons parce que ça va me donner des quêtes pour les améliorations. Il est où Ah bah ben, la mission. Ah, c'est bon. Du coup, ça va me permettre d'avoir des améliorations et puis c'est pratique. Ok le fléau on fera après. On prend pas de dégâts de chute. On va essayer de faire le plus de garnison pour avoir les quêtes secondaires. Un voilà. peu de véhicule. <rire> Scan en cours. Nouvel objectif localisé. Éliminer tous les ennemis. C'est comme si c'était fait. Et chaud voilà. Yes. Voilà, Vraiment que je débloque le truc laser. Soignons-nous, soignons-nous Sérieusement Allez, recharge Alors, côté t'es mort Toi t'es mort, j'ai dit On fait le tour... Ah, c'est bien, je chauffe des nuits. Paf. Paf. Voilà, il reste plus qu'un voilà, il n'est pas mort Il est mort Voilà Allez, qu'est-ce qu'on a débloqué comme quête Il me faut les améliorations du Phaser Alors, quête d'élimination. Canon léger, c'est parfait. Quelqu'un se fout de ma gueule Allez, méchant tigre. Allons tuer des tigres. Allez, endroit indiqué. Des nouveaux accessoires de points Alors. Oh Euh non. Alors. Et du coup, je veux.. Donc il faut tuer le tigre rail avec l'arc. Oui. Déjà. Qu'est-ce de chasse ah. Bonjour, monsieur. J'ai un genre de radar, il ne sert à rien. Ah, C'est lui, je pense. Ah Aïe, aïe, aïe Ah mince Dommage On oh, va le tuer, on va le tuer quand même On va le tuer à l'arc, quoi C'est mon chien Pas de dégâts de chute par contre j'ai même quand même allez il y a des copains là bas hop pas plus de copains là bas pas plus, plus de copains là bas non plus Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah il... oh, le méchant, il a pas pris mon truc. On peut voir la ville qui est dévastée là-bas. Euh, le dragon, on va pas le tuer. Je vois qu'ils ont un hélicoptère. Scan en cours. Nouvel objectif localisé. Éliminez tous les ennemis avant de continuer. Bien sûr. tu m'en a mis ordure, tu vas crever tu nous entends parler derrière non mais ah mais non C'est bon là Ils sont où Il est là oh. Il est où celui qui me C'est Dessus là Là y'a un dragon On celui Ah là c'est ce que je voulais pas Hey dragon, venez. Alerte, les gars, vous criez de la garnison désactivée. C'est pas distraptus. Allez, allez, allez, allez, allez, allez. Taka, taka, taka, taka, taka, taka. Voilà. Et voilà. en plus, ça va donner un niveau en plus. Alors, il est où lui Il est là. Tac est Bon là Ils sont où les méchants Il est où l'autre Allez Mais c'est pas vrai bouclier Voilà Allez, donne-moi mes missions pour que je puisse acheter au moins des améliorations là. Ah, c'est une mission de chasse. Allez, du toit. Voilà. Amélioration semi-automatique. C'est voilà. pas Allez. Fraude aux assurances, il faut aller où Par là-bas. Oh, J'aurais pu prendre la voiture. Voilà. Des nouveaux accessoires, des petites Bonnes aventures. J'ai pas d'autre quête, j'ai pas d'autre quête, on est bon. Et après on va faire une dollars. Et après je fais la quête principale. Ça sera parfait. Je peux acheter au moins les deux améliorations. Ce qu'il faudrait c'est l'amélioration laser pour le Fazer Alors, qu'est-ce qu'on doit faire Voilà, rejoignez équipez vous. Il faut tuer qui trouver et tuer le soldat omega d'élite. tout Soldat d'élite Non. Oh. J'ai plus d'armes, moi. Bah ouais, mais j'ai plus de munitions, Michel, comment je fais donc le, mis, le, le tueur d'élite, c'est pas c'est celui avec le sniper au fond, d'accord. Merci. Alors, tu es le sniper. Cela d'élite, le méga. Maintenant je vous défonce à la grenade. Allez, on ou pas. Oh il y a une caisse, j'ai pas vu. Allez Ah euh, bah, attendez, la quête elle est loin ou pas Ouais, la quête est loin. Euh, Delta plane, garnison, garnison, garnison. Hop, petite épée en garnison, c'est parti. Du coup, je peux acheter mes améliorations. Allez. Oh, oui, déjà, oui, tu vas remplacer ça, déjà. Euh, canon léger, c'est des blocs épris, voilà. Une nuit sur laser se débloque après avoir tué 9 types d'animaux. 9 types d'animaux, d'accord. Chargeur amélioré. Ah il faut. Ah oui c'est vrai, ouais, pour les avoir, il faut les télé. Ah c'est le. 18 télés, 12, 12, 12 types d'animaux. Et toi. D'accord, en fait je suis bête, j'aurais pu le faire tout de suite. Euh tu es neuf types d'animaux. C'est parti. Tu ont les animaux. C'est où les cochons Là. Ensuite, cochon, émeu, il faut le buff, pas ici. Les émeu, je les ai déjà fait. Les, les buffles, je les ai pas fait. Ah, est-ce que ça compte la portée Les caisses Et oui Il y, où, le dossier Il y a Le dossier euh, Pour sortir c'est par là Les zombies, m'embêtez pas. Donc, toi c'est fait. Le dragon il va m'embêter. Et je l'ai déjà tué le dragon, donc normalement c'est bon. Allez, euh. Voilà pour voir. Allez. Où est-ce qu'il les buffles c'est ça je suis dans le coin des buffles Tu es 9 sur 12, c'est parfait Et du coup j'ai mes amis je peux acheter mes améliorations euh, munitions laser euh, je sais que j'allais le cliquer Et on va aller sur celui là-bas. Ça ce sera fini. Nouvel objectif reçu. Affichage. Éliminer tous les ennemis. Tout de suite. Et si on les tue discrètement, c'est encore mieux. Ah. C'est bien un nouveau niveau. Oui. Puis, je donnerai plus... En plus, c'est bien, c'est bon. La larme qui est en haut et ceux du bateau, mais en bon plus du bateau, il ne même pas. C'est parfait. Oui. Allez, vous êtes tous les mecs Ils sont où les mecs du bateau, là Bateau. voilà hop acheter les munitions laser comme ça je fais énormément de dégâts et c'est parfait et en plus c'est une quête c'est doublement parfait munitions arme phaser tronc 3500 c'est parfait une fois faut que ça Séleuteur de visée. Bien. Yeah. Pêche à l'otage. Il est où Par là. Voilà. Bateau. Allez. Ça en fait, j'ai complètement zappé. Qui on pouvait regarder Ah, ah j'ai une portée de malade. Voilà. Ah. Peut-être je libère, ah, C'est vil. Ah. Le génie scientifique triomphe encore. Grâce à vous, bien sûr. Ouais. Du coup, ça m'a donné. Oula, oh oh qui s'y fait, qui s'y fait, qui s'y fait. Hop, je suis où Ah bah, euh, allez, go À la quête. Invoquer ah, okay, le fléau. On peut pas les embêter, ça va rien. Stabilisateur fusil, ça c'est cool dans le Mince. Bon, moi j'ai mes missions sur laser, je vais faire le plus de dégâts possible. Doc, je crois que je suis prêt. Qu'est-ce que vous savez sur l'endroit Il ne s'ouvre qu'à ceux qui en sont dignes. J'ai remarquable. Bon. Le sang dragon est surchargé à l'intérieur, ce qui m'amène à croire que c'est le point central d'une ley si vous croyez aux théories de Lockyer sur l'alignement des solstices. Et il génère par conséquent ah beaucoup d'énergie. Faites attention, Rex. L'endroit pue... la mort. Quel genre de mort Du genre dangereuse, Rex. C'est des morts non dangereuses. Testez votre puissance. Oh, de quitter le monde ouvert, vous ne pourrez pas accéder à l'île des aventures avant d'avoir voté le dernier de Sloan le dernier Ah bah oui, ah oui c'est déjà la fin, en fait ah, Carrément Ah bah, du coup, allez, allez vas-y, en fait, non, il Moi qui pensais qu'on qu allait devoir faire plus de deux streams, mais non, en fait, l'histoire principale, c'est bon. C'est vrai qu'après, c'est un stand standolo. Son... Ah oui, ça, voilà ça, faire ça, surtout... Mais, mon équipement Aucune idée. Préparez-vous au combat. Ah oui, c'est vrai, on va devoir. Euh, wow. On va récupérer wow. le shuriken laser. Bon, allez, euh, j'aimerais bien courir, s'il vous plaît. Ah, oh. c'est pas ce que je vais faire. Merci, allez. Maintenant, on va tuer des mecs. Non, filant, parce mort ça. filant, qu'est-ce que en recul. Excellent Michel Et les à la tête. Allô. On est déjà tué avant. Ah oui c'est vrai, on a une mission infinie là. Ah. C'est embêtant, en fait, c'est que leur corps ils bouge pas. Là. Euh... Mais c'est vrai mais je suis en fait J'ai pas peur normalement Ah non c'est pas ce que je voulais Allez, allez quoi je... Il leur fait mal tout seul ah oui c'est vrai je cette ah oui c'est vrai il y avait plusieurs manches mette cela que le début. préparez-vous J Explose de partout. J'ai repéré une nouvelle arme. Ah. Ouais. Avec là on va rigoler. Vous croyez que la récompense sera vous. les morts de moitié. Ah mais oui, mais en fait, c'est toutes les armes améliorées en fait. Oh, mais il est Allez parti. C'est pas la première fois à que je tue des. J'espère que c'est pas la dernière. C'est vrai que je peux faire du double coup maintenant. On va pouvoir se lier un peu. Alors attention, ça va craquer. Oh. Et je vais faire pareil. Ça qui se en plus, les salauds. C'est la piscation le feu se propage. Il est où le dernier Voilà. c'est si supplémentaire. Donne-moi mon flingue avec des larzés. Oh, une cartouche Ah, oui, c'est bon, Oh. Alors là. Déclinez-vous devant la puissance des morts vivants. J'aurais dû... dû prendre l'amélioration la... semi-automatique. Oui. Déjà le nouvelle explosif, ça fait du bien. Les balles explosives, elles font le taf. Je vais essayer d'y prendre l'amélioration. nouvelle arme repérée. Le machine gun. Et toi, dieuse, tu tu es un vrai ça et mieux, est tueuse c'est la meilleure arme. et maintenant Putain, je suis... récupération de l'étoile dieuse par le pouvoir par le, oui. le pouvoir du crâne ancestral Donc. J'ai l'étoile tueuse. C'est l'heure de la sieste pour Sloan, Et j'ai bien l'intention de le border. sous deux mètres de terre. Alors voilà l'étoile tueuse. Mais attendez, c'est pas fini. Je me sens déjà tout bizarre. Inquiétude. Température corporelle élevée détectée. Bordel de merde Je crame Votre corps n'est pas habitué à autant d'énergie. On doit apprendre à vos systèmes nerveux et musculaires à canaliser l'étoile tueuse. Spider, c'est plutôt lui qui aurait dû s'en équiper. Si vous ne pouvez pas le faire avec lui, Rex, faites-le pour lui. Ouais, je vais remettre les pendules à l'heure. Pour Spider Non, pour l'humanité. Wow. Rien de mieux qu'un entraînement... <rire> c'est n'importe quoi <rire> Alors que techniquement c'est un cyborg, donc ils ont juste à lui mettre 3 batteries vides derrière le de derrière, et il va récupérer l'excédent d'énergie. Oh. Oh. Pourquoi il se muscle, muscle la masse Ça sert à rien Genre... 195 points. Tout ça pour savoir viser avec une étoile. Rex, vous avez fait beaucoup de chemin, mais quelque chose me dit que vous vous retenez encore. Vous en faites pas, Doc. Ça se reproduira plus. Eh, bon peut chez vous. Oh non! J'avais oublié cette scène! Cyberamour, cyber -amour, oh mon dieu! Mmh. Oh, ce, ce, ce niveau de bouffe! Oh. C'est un jeu, un oh. Twitch, un jeu, hein! Au du oh. tout! Oh, oui. Et pourquoi Non, oui Pourquoi Ubisoft Non, non, non, non, non Pourquoi Rex, je n'aurais jamais pensé qu'un cybercommando puisse être aussi doux. Je sais, mes organes, mes os, mon sang sont synthétiques à 90%. Tout sauf ce qui En tout cas, pour le plus important, Oh, c'est vraiment fini Non, pas avant la mort de Sloane, Elisabeth. Il a prévu d'envoyer ses requêtes sur chaque continent de la planète. Elle ben va l'arrêter, le shaken. avec elle La nouvelle charge contaminera le monde entier. Les hommes deviendront des sauvages préhistoriques. La société s'effondrera. Ce, ce sera un nouvel âge de pierre. Et ce qui en résultera n'aura plus rien. Et ce qui donnera Farquay Primal. Il s'imagine faire une faveur à tout le monde mais moi aussi, en tuant le premier. Vous m'avez déjà sauvé, Rex. Maintenant, oui, allez, va sauver le monde. Et, sauver. et encore, vous avez pas vu le pire. Enfin, le pire. Le meilleur, pour dire. C'est ça, je m'en souviens très bien de ce qui du, du passage auquel vous allez, vous allez adorer. Elle s'est fait enlever Non il n'y a rien entendu. Alerte. Nouveaux paramètres activés. Attendez la mise à jour des objectifs. Quoi Rex, c'est moi, Elisabeth. Elisabeth Si vous entendez ceci, c'est que quelque chose m'est arrivé. Rex, avant de vous rencontrer, je pensais. Je pensais ne jamais pouvoir aimer un. mon dieu. Je sais que vous ne vous considérez pas comme humain. Mais vous avez quelque chose en vous de bien plus précieux que votre arbre militaire à un milliard de dollars. Bien un milliard de dollars. Votre à étranger, mmh. Vous avez une âme humaine en vous, partout où vous allez. Et vous avez mon âme. Hey, il va mettre son bandeau à la cobra Kai, là Maintenant, le bunker pour sécurité à l'intérieur du complexe. Allez l'arrêter. Objectif. Pénétrez dans le complexe d'Anko et entrez dans le bunker haute sécurité. Et Rex, ne le faites pas par moi. Faites-le pour la paix dans le monde. America Fuck yeah Alors, les possédés étoiles tueuses, une arme mystérieuse alimentée par votre fort vitale, force vitale. vitale, elle utilise votre santé pour changer ses pouvoirs destructeurs. Oh bah. Rex. Je crois en vous, Rex. Maintenant, à votre tour de croire. Vingt mille XP, Gomez. Il est l'heure de faire du bruit. Ah bah c'est bien, ça nous une nous perdre son temps en plus. Active. Tu es tout le monde. Tout le monde. Comme si t'avais besoin de préciser. Tu es. Tu es. Ok. Alors, c'est pas mal. Je suis chaud. Aussi. Du coup, voilà. L'arme, one shot tout <rire> C'est une n'importe quoi. C'est juste de pas prendre de dégâts en Comme je réveille ma vie à chaque fois, bah... Toutou Oh non, dragon Oh, là, oh, là, oh là. Je vais me régénérer du coup. Où est-ce qu'il y a le champ Ouf Je suis sponsorisé par Mickey Play. ce là, J'ai tué quelqu'un en tête. De la main gauche en plus. Et yeah. voilà. Ah. Oh. Ah. Blanc et bleu. America. Okay, je suis de tout seul. oui chaud Non, non c'est vrai je oh, y attendre. Je vais donner du souffle. Là, ça me permet de, de finir avec plein d'XP euh... et on se soigne et on récupère des nanos. Alors il faut, et voilà. Voilà, par contre. Euh... Euh, ah oui, c'est vrai, pour bon, aller, on va prendre l'escalier Allez, mon vite Est-ce que vous êtes prêts Et de la main gauche, en plus. Good boy, good boy. à cet endroit Niveau élevé de radiation biologique détecté J'file un shot douce, c'est tellement... Allons Rex, j'essaie construire un monde meilleur Plus de pitié pour les faibles Plus de politiciens, plus d'avocats Et plus de sérapures de démocrates Oui, le caractère démocrate, c'est le mal Allez Voilà le meilleur passage de tout le jeu, messieurs, dames. Voici... Je, très... je suis le dragon d'assaut blindé de combat. Voilà. Votre étoile tueuse contrôle ma cache cérébrale et me donne l'instruction de n'obéir qu'à vous. Salut. Je suis équipé d'un canon Terreur 4000 alimentation hydraulique et une plaque de blindage en titane. J'aurais dû aller chercher une bière, je crois. Je crois que je vais aller faire un petit tour avec toi. Voilà, nous allons aller sur un dragon qui va tirer des lasers. Voilà, voilà ce... voilà la meilleure arme du jeu. C'est pour toi, Spider. Voilà. Et je le contrôle... De mémoire, je contrôle pas le dragon. Je dois vous détruire. Voilà, le jeu c'est juste là, euh, ce passage là, c'est juste ça, c'est juste, tu, tu tires sur, sur tout ce qui bouge, t'exploses tout. Voilà, également, euh, euh, merci les particules Ça explose de partout. Souvenez-vous du premier niveau. Appréciez-vous votre promenade C'est une très bonne promenade. Je crois qu'on va se battre contre un kraken. Enfin, c'est déjà, on a déjà vu un kraken. amusant et triste. Belle partie de gameplay, il suffit juste de euh, maintenir le bon clic gauche. Non. Il y a un dragon en face, n'oubliez pas ça va pas durer longtemps. Ah, du bruit. Le génocide est divertissant. Le dragon, peut-être que ça peut voir pouvoir Sion qui est là-bas. Les missiles qui sont lancés. Oh, ah, c'est très joli. Passez une bonne journée. savais plus qu'il fallait que je les détruise. Je savais plus que je pouvais les détruire. Voilà, voilà, voilà, voilà voilà Sloan. Pile poil y a réussi à le tuer. Bienvenue monsieur le Clerc. Sloan, la seule personne que j'ai envie de tuer, c'est vous. Son Bordeaux, là. Et puis après, la retraite en banlieue, la pelouse à tondre le samedi et les matchs de foot le dimanche. nous sommes bloqués par la queue du dragon. La pelouse, c'est pas pour toi. Ton truc, c'est le sang. Vous êtes dingue. Je suis un dieu désormais. Pas juste un homme. Pas juste une machine. Une combinaison parfaite des un deux. Zeus. Un nouveau Zeus dominant. Ouais, enfin, fait fait la tronche par Kratos. Je pas. un de mes cyberprêtres totalement je je à me... mon service. <rire> Mais je crois que l'heure de la retraite a sonné pour vous, les types cadres. Faut vous, vous tromper, Sloan Terriblement Alerte, système compromis. Impossible de tuer Sloan. Je suis désolé, Rex. Quel gâchis T'es devenu beaucoup trop tendre Comme tous ces politiciens de Washington, tu sais qu'ils négocient la paix avec les communistes La paix, Rex La paix Pourquoi je ne peux pas vous tuer Sale raclure pathétique. Tu n'es rien d'autre qu'un tas de fils et de programmes. Il ne restait rien de Rex Power Colt quand on t'a trouvé. Juste de l'ADN, sans âme. Non. Je suis bien Je plus qu'une machine, Mes expériences, mon enfance. Non. Je t'ai programmé. Je t'ai fait. Je suis ton père. Non. Merci, RFS Star Wars. Peut-être que vous transformez en machine, vous a sauvé la vie, mais ça n'a jamais changé ce qui compte le plus. Qu'est-ce qu'elle fait là, C'est Oh mais frère. Pas euh, mon dieu Plus qu'un simple amas de fils et de lignes de code, je crois en vous, Rex. Maintenant, à votre tour de croire en vous. Ah, oh, son œil devient vert. Aïe... Paf Explosion, Michael Bay Elisabeth Rex Vous avez tué le colonel Sloan. Ouais, on va pouvoir aller tomber la pelouse et boire des bières. Et maintenant, Rex. Ils vont venir ici et tout prendre. On recherche les armes... Le sang de dragon C'est ce que vous voulez Une armée de monstres C'est ce que Sloan voulait Mais je suis pas lui Je vais tout péter J'ai réactivé tous les pièges à sûreté intégrés des bunkers Une seule pression Et tout disparaîtra dans les flammes Vous vous nous avez sauvés Rex Cette fois Doc C'est plutôt vous Qui m'avez sauvé N'importe quoi Rosh je... Wow, c'est beau Par contre à la fin. J'aurais pensé un petit fuck qu'à la fin. De donner là. C'est une méchante. La sort du dragon. Non Allez un beau gros to be continued. Et on n'en parle plus. c'est bon on a compris elle est violée. elle est méchante Et voilà C'est fini On a fini l'histoire principale Ça pas durer longtemps hein. Du coup je Donc voilà Eh mais c'est Bisoff Royal Ils ont fait du bon taf et je pense que les mecs quand ils ont développé le jeu après ouais, c'est fait exprès un petit jeu, hein. euh, ils se sont dit allez vas-y, on va prendre tous les clichés, on va pas s'embêter, on va mettre tout ça dans le jeu, comme ça on est bon, c'est une petite équipe hein, comme on voit, ils sont 5-10 ouais, non il y a quand même beaucoup de level 10 Enfin, la musique est pas mal. J'espère que ça va pas faire comme Borderlands, Borderlands avec le générique de 30 minutes. Et encore. a pas 30 minutes, il y a un d'heure Avec les missiles derrière. Bon, par contre, je fais pas le jeu à 100%, je vous le dis tout de suite. Allez Jean-Michel Jarre, vous savez qu'ils mettent à moi un petit Jean-Michel Jar dans la musique. Alors le, le dieu. Eh bien, ils sont quand même pas mal Bon après bon, c'est sur un certain que c'est les mêmes personnes de.. C'est ben, sûr que c'est la même équipe de Far Cry, ils ont dû dire allez on fait un Far Cry avec Blue Dragon. Je sais même plus combien il était vendu à l'époque. De 2013 quand même, ça date, c'est quand même un, un bon 9 ans là. Patrice Saint-Pierre, quand on quand même. Quand même. Oui, on met toutes les versions. Je euh... directeur de la VF. Je veux juste voir qui a fait la VF. Sachant que Jake n'aurait jamais pu faire ce jeu. Ce qui devait bien regarder le passage, quand on rentre dans le temple, on se fait agresser euh, par un serpent. Et, euh, et bah, Jake n'aime pas les serpents. Du coup, euh, je me souviens encore la première fois euh, j'avais joué au jeu, je lui en avais parlé. Et, et en fait, je, je, je, je, je savais pas encore qu'il n'est pas les serpents. Du coup, euh, je lui avais pas dit. Et il, quand il a, il a fini le niveau, il m'a prévu, il m'a fait J'ai eu la peur de ma vie, t'aurais dû me dire qu'il y avait un serpent. Je fait Je savais pas, Jack. Parce que le serpent, on est obligé de se le prendre, on peut pas, vu qu'on peut pas taper, on peut pas le tuer, donc on est obligé de se le prendre. Et quand tu sais pas, bah, ça, ça, ça fait peur, surtout en plus si t'aimes pas. Ça, ça, ça c'est du français ça. Les français. Sophie côté, Richard côté. Alors, est-ce qu'on a les mots françaises Non, je suis pas les mots français ça. Police, à ouais, c'est Los Angeles. Game on audio de Montréal. Ah la marque rose. Ah, la marque rose. La marque rose, c'est pas. c'est pas eux, c'est pas ceux qu'ils ont fait. Il faut que. Gilbert Lévy, ça me dit quelque chose. Martial Le Minou, bah oui, ça qu'on connaît. Mais euh. Le studio, la marque rose c'est pas. Je crois que c'est ceux qui font les voix de Overwatch. Si je dis pas de bêtises, c'est le même studio qui a fait les voix d'Overwatch. Pas très bon studio. Je crois que c'est De mémoire c'est ça. avaient posté une vidéo en plus. Des coulisses. Ah, la musique s'en va. Alors, ah on revient, on revient en puissance. Mais oui, c'est vrai, le jeu, il en fait un... énormément de versions. Mmh. Désolé. Il y a qu'un seul testeur par pays. Ah oui, quand même. Oui, non, oui, c'est les testeurs de langues. Oui, non, on peut le dire. be Si, si c'est la team des explosions, franchement... 100% il doit durer 6-7 heures Vache Ça m'endort, la musique elle m'endort C'est horrible Je suis hors des Mais il y, y a combien d'équipes qui ont bossé sur le jeu C'est pas possible. Ah, oh les gars police. Ah non, ah non j'allais dire les crédits juridiques à ah, Uplay attention on sur la fin j espère. J espère, je pense j'espère je pense en fait c'est un générique qui passe en boucle You play, mm. je porte bien souvent. Franchement, la, la musique, c'est du, de, vous, vous prenez la musique de Deus Ex, qui est un jeu des années 2000, si je dis pas de bêtises, ou même avant 2000. Vous prenez Deus Ex, des, des, des, de deux sexes, enfin, de, de, sex, de des Deus Ex. Vous, vous, vous allez les chercher, vous trouverez. C'est littéralement le, mais les mêmes musiques. Ça, on voit que c'est vraiment le monde futuriste euh, vu par les années 2000. C non plus que la voix grave de Alex Denton et puis c'est bon. Finances, attention... Pourquoi... Là, Ils mettent les directeurs de tout, là. Et ben après, il va falloir faire un développeur pour les crédits. Ah, Yves Guimau. C'est <laughs> On va bientôt passer plus de temps sur les crédits que sur le jeu. Et maintenant, on se dit, on peut dire, euh, ceux, ceux, qui ils doivent passer les crédits, ils ont de la chance. Certes, c'est pour montrer qu'ils ont bien fait leur taf, mais, mais, mais non, déjà. Et... Oh là oh. C'est horrible Pardon Alors on ne me dit pas qu'on retourne sur les Ubisoft. そう<音楽> sur la fin, spécial Thanks, non Non. Oh oui, la mus musique sous l'icence. Du coup, ce qui veut dire que sur, tout, sur quasiment toute la VOD euh, que vous récupérez, vous verrez sur YouTube, on va se taper 50 réclamations parce que toutes les musiques vont être strike. J'espère que ça va pas être strike sur le Twitch. oui, Adobe Flash Oh la Avec Bink vidéo Voilà, vous pouvez voir que vous, comment c'est vieux, ce jeu. Hein. 2013, n'oubliez hein, pas. Adobe Flash, rip. Oh la vache, voilà, c'est fini fini Oui Allez, on recommence Voilà, les nouvelles quêtes sont les quêtes qui ne sont pas anciennes. Hey, bien joué Michel. Retourner sur l'île pour le massacre. On va faire au 8. Et du coup, on a On a récupéré. La, on a gardé l'étoile. Voilà. Jouer heureux tout le long. La mission c'est de finir le jeu complet. Donc voilà. Étoile tueuse. Elle est équipée. C'est parfait. Euh, je peux pas améliorer. Je peux pas améliorer. Je peux pas améliorer. Voilà. Le cobacron, on est bon. Du coup consommable, on a gagné une nouvelle euh, une carte pour le sud-ouest. Voilà. On est qu'une level. On est level 24. Donc on a quand même pas mal monté un hein, le level. Euh, level 24, une barre de santé, des dégâts. 26, 8 dégâts d'animaux, voler le pistolet de missile, machin chose. On regarde la carte. On voit, vous voyez, toutes les télés à faire, les, le jeu à 100%, on a encore tout ça à faire. Que je ne ferai pas, puisque je l'ai déjà fait. Euh, si je fais retour menu principal, je vais vous montrer. Campagne, chargée, la partie. Alors attendez. Si je fais continuer. Ah mais ouais, mais du coup, il va, il va continuer ma partie actuelle, il va pas continuer l'ancienne. Donc il faut que je recharge une partie. Alors retour principal. Campagne. Donc charger la partie. Donc 2019 ça c'est le 23-25. donc on va prendre la la, la la partie de 2019 donc ça fait quand même 2019 et 2016 n'oubliez hein, pas normalement de mémoire j'ai tout j'ai tout j'ai pas tout débloqué si voilà donc, voilà j'ai tout débloqué quand vous avez tout débloqué vous avez ça euh... et je crois que c'était oui voilà Ici. Alors, les armes de mémoire. donc je suis niveau 30, un niveau max. Donc voilà, les tortueuses, le Terror 4000. Je n'avais pas pris toutes les améliorations. Shame on me. Ah oui, c'est vrai, double canon. Le Les le chargeur max, et moi je voulais le phaser tronc. Parce que j'avais pas pris celui-là J'ai pas fait de mission C'est pas grave Où est-ce qu'il est le dragon Le dragon il est là-bas Quand même, plus mourir. Les cinq En fait, ça me sert un peu à rien maintenant que... avec. quasiment de rien comme qu munitions mais voilà, quand vous avez fini le jeu, voilà, il ya a plus beaucoup d'il plus d'ennemis, les dragons, il reste que les dragons et les bêtes. Les balles explosives du. Du fusil, ça fait toujours plaisir, n'oublions hein, pas. Et voilà, mes amis les scientifiques. Paf je, vais voir, je cours voir, je cours plus vite. Je crois que c'est ça. Sérieusement Oui regardez, regardez moi le petit coquin là-bas. Oui niveau visé, il n'y a, a, a pas photo. Hein. Je tremble plus, c'est tout beau. C'est le niveau 30. On va du coup s'arrêter là. Je... oui et voilà hop tac et tac et tac et du coup alors là je viens de taper une grosse frayeur je pensais que je vous avais pas montré le jeu mais si, Puis tout à l'heure je... je suis sur le retour du euh... alors notre cher euh... tac notre cher petit jeu. Euh, donc bah, voilà, c'était Far Cry Blue Dragon. Donc Far Cry 3 Blue Dragon, un hein, jeu de 2013 quand même, un hein. petit, petit jeu euh, standalone, hein, euh, ça c'est sûr et certain. Euh, J'espère que ça vous a plu. Euh, N'hésitez pas à suivre vos sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram. Euh, venez nous rejoindre sur Discord, nous suivre euh, sur la chaîne ou vous abonner, ça fait toujours plaisir. C'était Draken, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, cordialement, bisous